Le préambule est maintenant terminé. Je passe aux prévisions propres à chaque ciel. Bonjour chère Vierge, voici vos prévisions pour la semaine du 27 janvier au 2 février 2020. Lundi et mardi, la Lune sera dans les poissons, votre septième maison. Elle vous oppose de votre maison de relation, mais elle sera conjointe à Vénus qui apporte paix et harmonie à vos relations vous vous sentirez émotif attentionné et aimant c'est le moment idéal pour se détendre avec des proches ou vous divertir comme sortir au cinéma ou recevoir ou visiter des amis vous êtes d'humeur aimante et plus attirante que d'habitude quelques nervosités pourraient s'imposer mais rien de grave mercredi, jeudi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 de quelqu'un d'autre pour vous défendre ou défendre vos droits pourrait avoir lieu ou être nécessaire samedi et dimanche la lune sera dans le taureau votre neuvième maison la lune est maintenant dans un signe de terre comme vous et votre intuition sera au beau fixe vous aurez la capacité de lire les personnes avant même